Bonjour Omar Diagne. Bonjour. Voilà, Omar Diagne, vous êtes le président de SOS Littoral, coordonnateur du collectif de Wakam, Tahautem, mais aussi co-coordinateur des trois villages de Wakam, Ngor et Yoff. Euh, déjà, comment est né le SOS Littoral C'est une association légalement reconnue. Oui. Elle est née de son association fêtière, les volontaires de l'environnement, que j'ai fondée en 2001, oui. qui est répertoriée dans le ministère de l'Environnement, voilà, et qui est membre de, de, du consortium des organisations non-gouvernementales d'appui au développement, le Congat. Oui. Donc, euh, l'Association des volontaires de l'environnement, dans le cadre d'un plaidoyer avec l'UICN et le Congat, a enfanté SOS littoral en 2008. Donc, euh, voilà un peu comment est né pour, pour, pour dans, dans le cadre de ce plaidoyer, nous voulions toucher au littoral, et il fallait une association spécifique pour s'occuper de cela. Nous avons eu l'imagination, Mansour euh, Soroat, Atepa, Pierre Bouddhabi Atepa, et moi-même, euh, de fonder cette association. Et où en êtes-vous avec la lutte pour la protection du littoral Nous avons gagné quelques batailles, mais pas la guerre. Où nous en sommes, euh, notre cri euh, du cœur a été entendu par les autorités, notamment la plus haute autorité du pays. Bon, il s'agissait de sauvegarder, de préserver aussi. Alors euh, les segments littoraux qui restaient au niveau de la corniche ouest de Dakar, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. Oui. Donc euh, aujourd'hui, le président de la République a instruit, tout le monde l'a vu. Donc euh, les travaux qui ont démarré, les travaux d'aménagement, alors euh, du littoral qui ont démarré au niveau de la plage Kassoum, au niveau de la porte du Troisième millénaire. Ce plaidoyer-là nous a conduit à prendre en charge, hein, donc, euh, les enjeux du port du futur de Nayan, c'est dire qu'aujourd'hui, nous commençons à sortir de Dakar et à parler de la problématique globale du littoral du Sénégal. Mais dans nos documents, donc, euh, dans nos productions scientifiques, qui, qui a donné au Sénégal un prix d'or scientifique international à IOSU 2012, devant 157 pays quand même, nous avons toujours produit des documents qui ont valu cet honneur à notre pays. C'est dire que, bon, cette association a quand même pris une dimension internationale. D'accord. Parlons maintenant, Omar, d'un problème foncier qui est d'actualité. Euh, comment analysez-vous le problème au niveau d'Ungor, en terrain en jeu entre les populations et la gendarmerie euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet D'abord, euh, apporter un éclairage à l'opinion publique, oui. nationale et internationale. Oui. Euh, le village d'Ungor n'a jamais refusé, une brigade de gendarmerie soit érigée dans le périmètre communal Oui. Ça quand même, euh, l'information a été dévoilée. Euh, il y a eu une brigade de gendarmerie qui était dans une zone plus ou moins marécageuse au niveau du centre socio-éducatif d'Engor et qui a eu une, une inondation l'année dernière. La gendarmerie s'est rapprochée de l'autorité coutumière d'Engor pour euh, s'implanter ailleurs. L'autorité coutumière leur a dit provisoirement d'occuper par un conteneur le parking de mort qui est l'entrée principale du village et qui est un, un lieu culturel C'est ça le problème. Il ne faut pas toucher aux valeurs de civilisation des, des, des, des communautés, surtout de la communauté Nébou, qui a été quand même euh, voilà la première euh, à occuper le cadvers, plus ou moins. Bon, et donc c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, euh, des travaux de construction ont vu le jour. Le maire de Mort s'est déplacé avec l'autorité traditionnelle, le giraffe et les dignitaires. Mais apparemment, bon, ils ont été gazés. On leur a demandé de dégager euh, sans aucune explication. Donc Manu Militari sur les lieux. Donc quand on trouve quelqu'un chez lui et qu'on lui demande de, de quitter... Bon, voilà, les gens se rebellent et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, euh, aujourd'hui, il faut comprendre et c'est malheureux que l'État allume le feu et vient se poser en sapeur-pompier parce que c'est après que des négociations sont ouvertes oui. pour euh, vraiment apaiser euh, le climat social et les tensions. Et c'est vraiment malheureux parce que si la voie du dialogue était priorisée en amont, mais aujourd'hui, on ne serait pas euh, dans cet événement malheureux qui voit toujours hein, les forces de l'ordre affronter les populations. C'est comme si, alors, euh, notre pays était en guerre contre lui-même parce que tout le temps, nous avons ce type d'affrontement. Et il est grand temps que nous, nous, nous, nous revoyons, nous tous, notre copie. La population doit revoir sa copie vis-à-vis -vis de l'État. Mais l'État qui nous gouverne aussi devrait vraiment quand même euh, revoir sa copie aussi. Hein? Au Mardiagne, on dit que le terrain en jeu appartient à l'État et non à la mairie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, Mais, mais d'abord, je oui. vais oui. poser la question qui est l'État. Oui. Donc, euh, qui est l'État Mais l'État, c'est nous. Ce ne pas de, des fonctionnaires qui sont là, qui doivent administrer les choses qui sont l'État, pour parler de pouvoir régalien de l'État. Autre chose, l'État n'a pas de terre. La quintessence même de la propriété frontière ne revient pas à l'État. Je pas de le dire. Pourquoi Depuis quand on a un État au Sénégal Mais c'est depuis 1960. Or, sur ces terres des communautés traditionnelles, les boues, et les gens ont immatriculé leurs terres. D'abord, ils ont acquis la terre. Euh, un désherbant euh, voilà quoi donc euh, et ça mm -hmm. c'est là c'est c'est c'est ça la propriété foncière donc euh, ils ont désherbé ils ont fait de l'agriculture d'aucun d'aucun de ces familles alors euh, dans les années 30 et 40, ont titré leurs terres mais à l'époque l'éducation l'enseignement n'était pas ce qu'il ce qu'il est aujourd'hui euh, donc euh, voilà l'État est venu en 1960 après, il y a eu la loi de 1944-46 de juillet 1964, mmh. euh, dont nous disons qu'il y a la plus vaste entreprise de dépossession des terres, les bouts, dans ce cadre vert. Alors, euh, voilà l'État. Donc, euh, aujourd'hui, cette loi, elle est obsolète et l'État devrait revoir à travers euh, des États généraux sur le frontier, surtout dans Dakar, au niveau... De la communauté de l'Ébou qui est minée par des problèmes fonciers. Donc, euh, ce, ce, ce, ce parking d'Engor est un lieu culturel appelé Are Mam Tamsir, non Aré Brioche Dorée. Donc, d'abord, il y a des valeurs de civilisation là-bas. Engor, qui est la deuxième commune euh, au niveau du Sénégal, euh, qui a un budget quand même de plusieurs milliards. Ngor n'a pas de lycée, n'a pas de CM, n'a pas de collège, n'a pas certaines infrastructures de base. Or, or, la démographie en Ngor, ça, il faut que quand même l'État s'y penche, parce qu'un habitant de Ngor ne vit pas dans un mètre carré. Mais tout le monde le sait, quand vous allez à l'île de Ngor, vous voyez les gens, comment ils habitent. Il y a eu un effondrement d'immeuble au moment où ces remous euh, ont vu le jour, ces affrontations. Mais cet immeuble euh, qui s'est asséché en mais la protection civile ne pouvait pas accéder à ces domiciles et en y accédant exposer d'autres familles. Donc, euh, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, bon, l'État vient avec son pouvoir régalien pour euh, s'accaparer de ce parking qui est quand même un espace vert magnifique et qui pouvait quand même euh, abriter un lycée ou un CM. Bon, la mairie de Mort a proposé à la gendarmerie mais d'autres entreprises frontières. Mais la gendarmerie a fait un forcing en disant que c'est un titre privé de l'État. Alors, le titre privé de l'État, les Ngoirois font partie intégrante de l'État. Donc euh, voilà quoi. Alors, pourquoi euh, nous ne nous parle pas de titres privés de l'État sur ce plan-là Combien bon, vrai qu'un pays, il faut l'organiser euh, Récemment, le diaraf Yousundoy a fait une sortie. Il appelle au dialogue avec euh, l'État du Sénégal. Comment trouvez-vous euh, cette sortie euh, du diaraf Yousundoy je ne, je, ne, je ne la maîtrise pas, parce que je n'ai pas mmh. les éléments d'appréciation. Mais ce que je peux... Je peux mais je il appelle euh... en fait au dialogue, voilà, pour trouver un bon, consensus. Non mais il appelle au dialogue, c'est très bien, mais le dialogue... Par exemple, aujourd'hui, on parle des girafes Youssounoï qui vont dialoguer, mais, mais, mais, mais le problème foncier a miné nos communautés. Si vous venez à Wakam il y a deux autorités traditionnelles, le Jaraf Omar Sambougeï et le girafes Youssounoï, il y a la collectivité Lebou de Wakam, euh, dont Yusunwe est à, à la tête, mais il y a la collectivité Lebou, dont Omar Sambe est à la tête. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une partie de la coutume de Wakam qui va, qui dialogue avec l'État. Oui. Alors s'il se pose comme ça en tant qu'interlocuteur, mais le problème, il reste inquiet. Wakam est miné dans son foncier. Voilà, est miné dans son foncier et l'État doit avoir. Mais les bonnes informations doivent s'approcher des organisations de la société civile qui sont à WACAM, telles que SOS Littoral, pour, pour disposer de la bonne information. Parce que nous, nous travaillons sur des documents et sur des documents scientifiques par rapport à, à la question frontière. Mais bon, c'est salutaire aussi que des, vois, des personnalités coutumières puissent appeler au dialogue parce qu'il faut un climat quand même apaisé dans, dans, dans, dans, dans ce conflit-là. Et je demanderai à l'État, je demanderai à la plus haute autorité de l'État, notamment le président de la République, qui m'a invité au palais, qui m'a demandé de me soutenir. Donc je lui lance un appel vraiment de délocaliser cette gendarmerie-là dont les Ngoires n'en veulent pas au niveau du parking. Le maire de Ngor a proposé d'autres emprises. Et ces emprises vont parfaitement bien pour adresser une brigade de gendarmerie. Pour vous, Omar, euh, pour la dernière question, en fait, quelles sont les solutions pour régler d'une manière générale les problèmes de foncier au Sénégal Il faut que l'État, quand oui. même, convoque toutes les parties dans la communauté des bouts de, de Tancé, Ngor et Yof. Oui. D'abord, il y a un collectif, le collectif des trois villages euh, est en négociation avec euh, le président de la République et l'État pour les attributions de 75 hectares dans le pôle urbain de Dacocole. Le président nous a reçus, donc le 27 juillet dernier, et il nous a demandé de travailler sur la question. Donc si le président a la volonté de nous appeler, nous allons lui donner une feuille de route qui va apaiser beaucoup de tensions dans la localité parce que nous la vivons quotidiennement. Nous sommes foliés depuis la nuit des temps et, et les populations de Tanker sont très très très très fatiguées euh, avec ces problèmes fonciers. parce que c'est des villages fermés par la mer. Alors euh, donc la frontière n'est pas extensible et, et, et l'État nous nous nous nous nous nous laisse à nous-mêmes. Donc euh, et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas investir. Donc l'État devrait appeler toutes les parties au niveau de Tanker et, et essayer de se pencher sur cette question et d'aller vers des résolutions quand même durables pour la gestion frontière de nos trois localités, Wakam, et Yoff. Voilà, merci beaucoup, Oumar Yann, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, euh, madame Moro. Voilà, et je rappelle que vous êtes le président de SOS Littoral, coordonnateur du collectif de Wakam, Tahaoutem, mais aussi co coordonnateur des trois villages de Wakam, Ngor et Yoff. c'est ça Dénommé Tank. Voilà, merci beaucoup, Oumar Yann. Merci beaucoup, madame Mouvo. Beaucoup, madame Mouvo.